Donc, on va commencer. Euh, donc, la première journée, il était consacré à la présentation de l'étude, l'objectif, le périmètre et puis le, le contenu de l'étude, la cartographie des risques. Euh, Aujourd'hui, donc, on va travailler surtout sur le dispositif de mise en œuvre de ce plan, ce plan d'action côté acheteur public et pour voir le schéma d'organisation euh, proposé au niveau du ministère de l'Intérieur. Le plan. Euh, que je vous propose d'abord, donc, on va faire un petit rappel du contexte de l'étude, euh, des documents élaborés dans le cadre de cette étude et puis euh, passer au schéma organisationnel proposé pour le ministère de l'Intérieur avec bien sûr la participation des correspondants risques relevant, euh, représentant les acheteurs euh, publics, euh, relevant du ministère de l'Intérieur. Et puis, on va détailler le schéma de mise en œuvre avec euh, les processus concernés et la déclinaison euh, des processus en procédure opérationnelle, voir quelles sont donc les étapes qui ont été réalisées par la suite, et les étapes euh, suivantes, ce qui reste à faire et le travail euh, euh, qui sera demandé euh, au, au coordonnateur risque. Donc le schéma s'appuie euh, principalement sur euh, l'action des correspondants de risques. Euh, donc euh, on parlait du plan de présentation et on a dit donc on va essayer de rappeler quelles sont les étapes qui ont été réalisées jusqu'à maintenant et par la suite voir ce qui reste à faire. Donc les étapes suivantes avec bien sûr la participation et de, des correspondants de risques avec le relais. Donc, le travail sera effectué avec des relais au niveau des concentrés. Euh, donc, on a des correspondants risques au niveau euh, central, euh, qui les représentants des différentes directions qui, qui font des, des achats publics, et puis les, les correspondants risques euh, au niveau des wilayas des de région, et qui, qui auront euh, des relais désignés au niveau de chaque préfecture et province. Si ce n'est pas encore le cas, donc on va relancer de la part de l'IGAT, on va relancer l'ensemble des, des walis de région et également les gouverneurs pour désigner les relais euh, pour euh, la mise en œuvre de ce projet. Donc on parlait de, du plan de présentation, donc la diapo suivante, donc, euh, le plan de présentation, donc euh, on parlait du, du contexte euh, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale euh, de lutte contre euh, la corruption. Il y avait le lancement d'une étude supervisée par la Trésorerie générale du Royaume euh, concernant l'élaboration des cartographies des risques. Il y avait la cotation, une évaluation de, des risques selon la fréquence et, et l'impact de chaque risque. Et on a classé les risques selon, d'ailleurs, l'étude qu'il a classée. Euh, donc, il y avait un classement des, des risques selon les cinq euh, niveaux de priorité retenus dans le cadre de la méthodologie de l'étude. Et euh, l'étude a relevé une quarantaine de risques euh, qui concernent des problématiques euh, liées aux risques recensés, notamment l'insuffisance de l'efficacité, des déficiences des marchés publics euh, et de la performance de la dépense publique, également le non-respect des systèmes euh, de gestion des marchés publics, les principes fondamentaux de la commande publique euh, à travers donc, la transparence. Euh, euh, le libre-jeu de la concurrence, l'égalité de traitement. Euh, donc, tous les principes de la commande publique cités dans le décret des marchés publics. Également, parmi les problèmes soulevés par les risques recensés, il y a l'altération du climat des affaires euh, en termes de performance, de confiance et de l'image de l'administration. Autre problème soulevé, c'est la non-atteinte des objectifs socio-économiques par... Euh, de certains projets. Donc les objectifs recherchés eh, n'ont pas été eh, atteints dans, euh, dans quelques cas. Donc c'est parmi les risques relevés eh, par l'étude. Donc l'étude, par la suite, il a essayé de proposer des plans d'action concernant tous les, les parties prenantes dans le circuit de la gestion euh, des marchés publics. Donc les plans d'action qui vont permettre de maîtriser tous les risques identifiés. Euh, ils sont d'ordre réglementaire, stratégique, technique, opérationnel. Donc, diapos suivant, c'est les documents élaborés dans le cadre de l'étude. Là, donc, il y avait la, la, la circulaire numéro 11 2021 de la l'ATGR et qui a désigné, qui a demandé aux, aux différents départements ministériels de désigner un référent risque et qui assurera le relais avec le manager risque. Le manager risque, c'est le, le service de gestion des risques euh, au niveau de la TGR, donc vu euh, euh, que le dispositif de contrôle interne et de gestion des risques a été mis en place depuis euh, une dizaine d'années au niveau de la TGR, donc il était mieux placé pour abriter ce projet, pour piloter ce projet. Euh, L'étude, normalement, il a prévu trois scénarios. Euh, donc, quel, quel est le manager de risque euh, le, plus, le choix le plus pertinent de, de l'entité. Donc, il y avait la TGR, il y avait la Commission nationale de la commande publique et il y avait l'instance nationale de la probité, de la prévention et de lutte contre la corruption. Finalement, euh, après un diagnostic, une analyse force-faiblesse de chaque scénario, l'étude et la retenue les services de la TGR, après une validation également avec les parties prenantes. Quels sont les livrables de cette étude Il y a le rapport global de cette étude. C'est un rapport volumineux, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir ce, ce document. Mais ce qui a été échangé par le manager risque, c'est surtout le rapport de synthèse avec les rapports de contrôle permanent. Donc, ils ont choisi huit risques qui ont fait objet d'un rapport de contrôle permanent. Il y a également le plan d'action relatif aux actions retenues pour la mise en œuvre. Là, donc, il y a plusieurs actions qui concernent plusieurs acteurs, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout les, les actions qui concernent les acheteurs publics. Donc, les acteurs métiers, là, il y a une vingtaine d'actions qui ont été retenues comme première étape. Sachant que la TGR, il est chargé également de, de mettre en œuvre euh, euh, environ 30, euh, 30 actions. Euh, le ministère de l'Équipement, il est également euh, concerné par une action, CGEM, le ministère de la Justice, euh, la Commission nationale de la commande publique, les organes de contrôle. Donc, chacun à son niveau, il est chargé de mettre en œuvre une, une action soit d'autres stratégiques, soit d'autres opérationnels. Donc selon le euh, ce qui l'outil le, le plus pertinent pour nous, ça serait l'outil de suivi concernant les acheteurs publics. Donc il y a un canevas à renseigner de la part des des différentes préfectures et provinces ou les régions, également les directions euh, centrales euh, qui font des achats publics. Le schéma d'organisation proposé au ministère de l'Intérieur. D'abord donc il y a euh, la désignation du référent risque au niveau de l'IGAT, euh, qui sera chargé de s'assurer que l'ensemble du processus des entités est bien couvert par le dispositif proposé, suivre les réalisations des plans d'action en concertation, bien sûr, avec les différents correspondants risques, veiller à l'application des procédures opérationnelles de mise en œuvre, et puis assurer une veille euh, des risques et analyser l'impact sur le dispositif en collaboration avec le manager des risques, qui est le service de gestion des risques au niveau de la TGR, participer dans un second temps à la mise à jour des cartographies. Donc, pour nous, la première étape, ça va concerner juste la mise en œuvre des plans d'action. Dans une deuxième étape, ça serait la mise à jour des cartographies des risques. Et on va aller plus loin jusqu'à avoir des reportings risques dans une troisième étape. Donc, les reporting, les reporting risques concernant euh, le domaine de gestion des marchés publics. Euh, donc, l'idée au niveau de l'IGAT, c'est euh, de développer ce, cette démarche, même pour les autres processus métiers. Ça serait une initiation pour la mise en place d'une organisation de gestion des risques euh, au niveau du, du ministère. Là, donc, euh, ça pourrait être une expérience pilote concernant la gestion des marchés publics, et on peut l'étendre par la suite pour intégrer d'autres processus métiers. Ce euh, serait la même démarche, donc c'est presque les mêmes processus, les mêmes procédures, jusque que la, euh, la nature donc, de, des processus euh, euh, va changer. Donc on ne parlera pas des, des processus support euh, liés à la gestion des marchés publics, mais ce serait des processus euh, métiers. Donc toujours le schéma organisationnel euh, concernant les, les acheteurs publics. Là, c'est euh, les directions métiers qui sont concernées avec les huiles régions et les préfectures euh, et provinces. Euh, donc le rôle qui sera joué par euh, les directeurs métiers, les de régions et les, régions, les gouverneurs, c'est de garantir le bon fonctionnement du dispositif. Désigner un correspondant risque au niveau de chaque direction euh, qu euh, qui fait des achats et également chaque huilet de région avec des relais au niveau des préfectures et provinces. Assurer également le lancement de la mise en œuvre et le suivi des plans d'action de couverture des risques. Donc vous arrivez à suivre. Euh, donc on arrive au rôle du correspondant risque qui vous intéresse le plus. C'est de recueillir les données pour produire les reportings périodiques relatifs à la mise en œuvre des plans d'action de maîtrise des risques. Participer à des réunions euh, des correspondants risques, là, la fréquence ça serait trimestrielle. Donc, on aura des réunions euh, ensemble euh, pour voir euh, l'état d'avancement, voir les facteurs de blocage, euh, euh, quelles sont les actions qui sont facilement mises en œuvre, les, les actions qui demandent euh, un travail de planification préalable, euh, peut-être des actions difficilement mises en œuvre, donc, on peut discuter action par action euh, la faisabilité de la chose, est-ce qu'on peut réaliser ce genre de, euh, de travail ou bien il y a des difficultés, quelles sont ces difficultés, Quels sont ces facteurs de, de blocage. Euh, L'autre rôle qui sera joué par les euh, correspondants risques euh, au niveau des directions euh, métiers, euh, au niveau central et les des régions, ce serait de diffuser la culture risque auprès des relais. Euh, si je parle euh, des villes et des régions, ce serait des relais au niveau des préfectures et provinces. Donc c'est à vous de, euh, de vulgariser cette culture, donc de diffuser le contenu d'abord de plans d'action et euh, de leur expliquer le travail demandé. Euh, donc c'est comme si on fait une formation des formateurs. Donc vous devrez euh, échanger avec les relais au niveau des préfectures. Euh, parler du contenu du plan d'action, soulever les problèmes, donc remonter les problèmes de terrain euh, concernant la mise en œuvre de ces plans d'action et on va réfléchir ensemble euh, aux solutions qui devraient être communes pour l'ensemble des acheteurs publics, relevant du ministère de l'Intérieur bien sûr. S'assurer que le processus de gestion euh, soit bien couvert par le dispositif et puis remonter au référent risque les nouvelles actions suivre également la réalisation des plans d'action de maîtrise et veiller à l'application des procédures opérationnelles euh, de mise en œuvre de la fonction risque. Euh, donc parmi les, les autres attributions, ce serait euh, appliquer les procédures de mise en œuvre et suivre euh, euh, avec les relais l'état d'avancement et remonter les problèmes. Toujours en concertation avec le référent risque. Donc, on arrive à la diapo concernant l'instance de suivi des risques. Ça serait les réunions des correspondants risques. Là, la fréquence est les trimestriels. Ça va rassembler l'ensemble des coordonnateurs risques avec le référent risque. Le but, c'est de suivre l'exposition au risque et vérifier la bonne application du dispositif. Donc, ça serait une mission principale de, de suivi de l'état d'avancement. Et, et là, dans une première étape, mais dans une seconde étape, on aura bien sûr une mise à jour de, de la cartographie. Mais là, ça serait un objectif, euh, donc pas dans l'immédiat, mais dans une seconde étape. Donc pour nous, on doit répondre à la commande euh, donc des, du manager risque produire un premier reporting vers, vers fin mars 2022, Charles. mais le, donc ça suppose qu'on euh, va euh, mettre en place le plan d'action le plus tôt possible. Quelles sont les actions prévues euh, D'abord, la TGR est concernée par 33 actions, les acheteurs publics 20 actions, donc ce qui nous concerne, c'est les 20 actions concernant les acheteurs publics qui relèvent du ministère de l'Intérieur. Les organes de contrôle sont également concernés par trois actions, les organes de gouvernance, 15 actions, et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, le CGEM, donc une action concernant la mise en place d'une charte diontologique et qui sera signée par les différentes entreprises. C'est bon, donc on arrive au plan d'action de traitement des risques. Donc, plan d'action de traitement Là, ça concerne donc les autres euh, parties prenantes autres que les acheteurs publics. Euh, la Commission nationale de la commune publique qui sera chargée d'activer le rôle euh, en matière de régulation et de gouvernance à travers des formations relatives au métier de l'acheteur public. Élaboration d'une stratégie de formation dédiée au métier de l'acheteur. Euh, la formation initiale, formation continue, euh, pour harmoniser. Les, des formations au profit des acheteurs publics identifier et désigner des acteurs qui prendront en charge euh, la mise en œuvre. Euh, la combinaison des notions pratiques théoriques lors des formations pour une meilleure assimilation des bonnes pratiques et puis proposer euh, des formations disponibles en ligne sur le, le portail des marchés publics euh, ou sur le site de la commission nationale de la commande publique accompagnée de la documentation détaillée au profit des bénéficiaires Diapos suivant, donc l'action concernant le ministère de la Justice, là, il euh, y a l'activation du rôle des juges de référés pour euh, stopper les procédures de passation en cas de contestation des concurrents euh, dans l'optique de générer des externalités positives. Là, le recours de auprès du juge des référés euh, dans le cadre des procédures judiciaires devrait être euh, envisageable pour intervenir en urgence et prendre toutes mesures qui jugent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des récurrents. Là, c'est une pré procédure qui est préventive, rapide, dissuasive, qui visera à corriger les vices de procédure avant la signature du marché. C'est comme le, le cas en droit français. Donc, la possibilité de stopper même la procédure en cas de contestation. Bien sûr, motivé et Concernant la TGR le, et la direction générale des collectivités territoriales, là, on envisage de faire une étude concernant la faisabilité de la mise en place d'un guichet unique, donc un collectif d'achat. Donc, on sait très bien qu'il y a des difficultés pour mettre en place ces collectifs d'achat. Euh, donc, il euh, y a une étude, euh, donc c'est envisagé euh, dans l'avenir proche de lancer une étude de faisabilité avec l'opérationnalisation au niveau régional, au moins dans une première expérience pour les achats courants et les achats récurrents. Euh, concernant les actions qui concernent les organes de contrôle, ce serait le renforcement des contrôles a posteriori euh, en encourageant la culture de l'évaluation et de résultats, l'instauration des sanctions en cas de non-publication du programme euh, prévisionnel des marchés publics, et puis favoriser la visibilité des marchés publics et les capacités d'anticipation de ces achats. Les autres actions concernant euh, la TGR, là, ça serait la mise en place d'un observatoire, observatoire national de la commande publique, conformément à la stratégie nationale de prévention et lutte contre la, la corruption. Là, ça serait en concertation avec euh, l'instance nationale de la probité de la prévention et lutte contre la corruption, bien sûr. Euh, autre action qui concerne la commission nationale de la commande publique, ce serait le renforcement des missions confiées à la commission en matière d'encadrement de la commande publique, de maîtrise de la dépense et de garantie des principes de la transparence. Donc, si on voit des, des expériences étrangères, il y a euh, la mise en place des autorités de régulation des marchés publics, notamment le cas tunisien, donc il y a la ICOP, euh, donc il y a des, des pays qui ont opté pour une pour un organe de régulation des marchés publics. Pour nous, donc, la Commission nationale de la commande publique va jouer ce rôle de régulation des marchés publics à travers le renforcement de ses missions en matière d'encadrement et de maîtrise du processus de la dépense publique et de la garantie des principes de transparence et de la parité dans l'élaboration et l'exécution des contrats. Autre action prévue, c'est l'inventaire des informations avec les parties prenantes afin de favoriser la disponibilité et la fiabilité de l'information. Autre action prévue, là c'est le ministère de l'équipement qui, qui sera responsable de cette action, c'est la réforme et la généralisation du système de qualification et de classification des entreprises et d'agréments en veillant à des critères euh, plus objectifs, pertinents, euh, qui faciliteront l'accès au marché public et garantir également l'égalité de traitement entre entreprises. Euh, là, il y avait une étude qui est lancée par le ministère de l'équipement euh, pour unifier les systèmes de qualification et de classification des entreprises. Donc, il y a le, le système de classification du ministère de l'habitat, du ministère de l'agriculture. Il y a même une classification euh, donc, du haut commissariat chargé des eaux et forêts. Euh, donc, il y avait une étude pour uniformiser, unifier tous ces systèmes avoir un seul système de qualification et de classification et qui sera opposable. Euh, il y a également le problème des collectivités territoriales, parce qu'ils euh, ne sont pas donc concernés, ce n'est pas obligatoire, donc la mise en place d'un système de qualification et de classification pour les collectivités territoriales. Donc il y a des circulaires euh, du ministre de l'Intérieur qui incitent les wali et gouverneurs et, et les, gouverneurs, les gouverneurs de... Euh, demander ou bien d'inciter les présidents de collectivités territoriales à faire recours euh, au système de qualification et de classification euh, avec une fixation d'un seuil, mais ce n'est pas toujours euh, obligatoire. Donc, peut-être avec l'unification de ce système, donc on peut avoir même les collectivités territoriales qui seront concernées par la mise en place ou bien par l'application du nouveau système de qualification et de classification. Euh, autre action concernant la TGR, c'est la création d'un réseau de plateformes d'acheteurs publics euh, destiné à capitaliser et échanger les bonnes pratiques. Il y avait une expérience antérieure, ce qu'on appelait le, le forum de la, de la performance. Donc, quand j'ai travaillé euh, au niveau de l'ADA, euh, j'étais dans le, la division des achats et approvisionnements et il y avait des forums, donc on participait à des forums de performance c'est-à-dire un échange entre les différents acheteurs euh, publics relevant des différents départements ministériels. Donc il y avait, c'était très intéressant, donc un partage de bonnes pratiques, une expérience, des expériences pilotes euh, d'un certain nombre de départements, et c'était l'occasion de capitaliser sur ce savoir et de s'inspirer pour mettre en place ces dispositifs au niveau du ministère. Concernant les autres actions euh, relatives euh, ou bien qui concernent les services de la TGR, c'est la mise à jour régulière du référentiel de prix. Là, donc, c'est une étude sera lancée euh, par les services de la TGR pour la mise en place d'un référentiel de prix par nature de dépense, notamment sur la base des prix pratiqués sur le marché, une connaissance parfaite des marchés fournisseurs et les dernières tendances enregistrées afin de permettre une meilleure programmation, une bonne remontée de l'information et une grande efficience dans la gestion de la commande publique. Là, c'est des études. Vous voyez que le plan d'action, il comprend des fois des études et des actions, donc selon le cas. Concernant la CGM, il est concerné par une seule action, c'est la mise en place d'une charte déontologique des valeurs qui sera signée par les opérateurs privés, privés mais sur la base du volontariat, bien sûr, euh, et qui interdit de faire cours à des pratiques illicites, euh, des pratiques euh, anticoncurrentielles, euh, des pratiques euh, frauduleuses. Euh, également, donc, les services de la TGR sont concernés par euh, le renforcement du système de l'enchère électronique inversée, en tant que composante essentielle du programme de dématérialisation. Autre action, c'est le développement de la gestion électronique de l'ensemble du cycle. Donc, on sait qu'il y a plusieurs chantiers de dématérialisation qui ont été lancés. Euh, donc, la poursuite de cette démarche de généralisation électronique euh, de l'ensemble du cycle de gestion des marchés pour optimiser euh, euh, le travail pour une traçabilité des opérations et une réduction des duplications éventuelles. Euh, autre action prévue, c'est la, la formalisation d'une stratégie de développement du système d'information. Là également, c'est la TGR qui est concernée. Et même la prise en compte dans le cadre d'une stratégie définie des besoins d'interopérabilité entre les différents euh, systèmes d'information, GIDE, donc gestion intégrée de la dépense, la gestion intégrée des recettes, le portail des marchés publics, les bases de données des systèmes d'information nationaux afin de capitaliser sur les systèmes existants et renforcer la couverture du cycle de vie des marchés publics. Parmi les autres actions prévues, là, donc on passe aux, aux actions euh, relatives aux acheteurs publics. Donc, c'est des actions qui vous concernent de près. Euh, donc, vous serez amené à mettre en œuvre ces plans d'action. Euh, la première, c'est la publication obligatoire par les acheteurs publics. Donc, j'aimerais bien que vous, vous arriverez à suivre, à suivre pardon, euh, ces, ces actions. S'il y a des questions, des interrogations, donc, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment pour discuter euh, du contenu de l'action. Donc, il y a des, des actions d'ordre réglementaire, d'autres euh, actions d'ordre opérationnel, même d'autres techniques. Euh, donc, la première action, ça serait la publication obligatoire. Conformément aux dispositions d'article 147 du décret, des rapports, donc la synthèse des rapports de contrôle et d'audit de des marchés s'ils sont réalisés, et puis la synthèse des rapports d'achèvement. Là, c'est une disposition réglementaire, mais qui n'est pas appliquée dans la majorité des cas. Donc, il y a obligation d'inciter les différents acheteurs publics à respecter ces dispositions réglementaires et de publier systématiquement les rapports, donc la synthèse des rapports d'audit, s'ils sont réalisés par l'IGAT ou bien par des audits, des cabinets d'audit externe. Euh, donc, il y a nécessité de publier euh, les synthèses de ces rapports au niveau des, du portail des marchés publics et également la synthèse des rapports d'achèvement. Donc, on sait très bien que euh, pour les marchés qui dépassent un euh, million d'irhams, qui ont été réceptionnés définitivement, donc on a un délai de trois mois maximum pour... Euh, élaborer les rapports d'achèvement qui vont contenir les bilans physiques, le bilan financier de la prestation. Et la synthèse de ce rapport devrait être normalement euh, publiée au niveau du portail. C'est les dispositions de l'article 147 du décret, là je ne vous apprends rien. Donc c'est des dispositions réglementaires qui devraient être normalement appliquées. Euh, il y a également l'élaboration et la publication des indicateurs de suivi et d'avancement, là concernant les grands projets, des projets structurants, euh, donc il y a besoin d'élaborer. Autre action, l'élaboration des modules, des formations spécifiques à la, mise en, à la mise en concurrence dans le cadre des marchés publics. Euh, là, donc, ça suppose euh, euh, déjà une définition des besoins en formation et on, on veut avoir des formations euh, qui sont euh, ciblées. Ça concerne également les pratiques illicites, les pratiques frauduleuses, anticoncurrentielles. Là, donc, il faut bien définir le besoin et bien choisir également le prestataire. La communication et la sensibilisation des parties prenantes afin d'asseoir leurs pratiques quotidiennes sur le respect des principes de la commande publique. Donc, l'action, c'est l'élaboration des modules de formation spécifiques pour améliorer le libre jeu de la concurrence. Là, peut-être, donc, dès, dès maintenant, donc, il faut identifier les besoins en formation pour pouvoir euh, lancer euh, le plan de formation au début de l'année euh, prochaine, Inch'Allah. Une définition de stratégie de renforcement des capacités. Euh, donc, ça, c'est en lien toujours avec l'action précédente. Euh, on devrait identifier les acteurs en charge de la gestion, euh, l'analyse des besoins en formation en compétences l'analyse des performances de la gestion de, du système de gestion des marchés publics, et puis analyser ce système de formation déjà en place, est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'il y a des lacunes ou non, et quel est le besoin, donc, et quels sont les domaines qui euh, requièrent euh, un renforcement des capacités. Donc ça suppose déjà que de bien identifier les besoins en formation, et mettre en place une stratégie, un plan de formation, peut-être annuel, peut-être pluriannuel. donc c'est... Aux responsables, aux décideurs, de, de voir est-ce que c'est pertinent de lancer un plan pluriannuel ou bien juste un plan annuel et euh, chaque fois donc euh, remesurer euh, le besoin donc, en, en compétences et agir en conséquence. Euh, L'autre action, c'est la dotation et le renforcement en effectif des capacités de gestion des acteurs en charge de la gestion des marchés publics. Donc, est-ce qu'il euh, y a une adéquation entre le plan de charge prévu, les ressources disponibles au niveau des services chargés des marchés, la résorption du déséquilibre, donc s'il y a un, un sous-effectif ou bien une grande charge de travail, euh, donc très peu de cadres sont chargés de, des services euh, gestionnaires des marchés publics, euh, là, peut-être il y a une demande de renforcer l'effectif ou bien renforcer les capacités à travers des formations, euh, pour renforcer le dispositif de prévention et de détection et de sanction de, de la corruption dans les marchés publics, il est prévu la mise en place euh, et le renforcement au sein des différents départements d'un dispositif de contrôle interne. Là, donc il faut, euh, il faut mettre en place des outils de contrôle interne euh, pertinents qui vont permettre de lutter contre les pratiques frauduleuses Renforcer les capacités de gestion en nombre, en compétences et en ressources matérielles également, afin de soutenir l'effort des acteurs publics dans l'activité quotidienne et réduire ces pratiques frauduleuses. Autre action prévue, c'est la mise en place de procédures de passation de consignes. Là, à chaque fois, il y a des changements de responsable gestionnaire des marchés publics. Il faut prévoir les passations de consignes. Donc, une signature des documents, une euh, signature euh, contradictoire euh, de la part du responsable entrant et du responsable sortant. Là, si c'est le cas, bien sûr, s'il si, si y a un changement de chef de division ou bien d'un responsable des, des achats publics, euh, il faut vérifier est-ce qu'il euh, y a une passation de consigne qui a été faite euh, à l'occasion de ce changement entre le responsable sortant et le responsable entrant. Une autre action concernant le, le renforcement des mécanismes des, des évaluations, c'est la conception du dispositif de pilotage euh, pour le suivi des dépenses. Là, vous pouvez inspirer des données déjà euh, existantes sur GIS. Donc, quelles sont les prévisions budgétaires, les réalisations, les écarts, euh, et puis euh, les reports. Euh, donc, analyser euh, les crédits de report par rapport aux crédits engagés. Donc, voir. Les ratios financiers les plus pertinents pour suivre les dépenses publiques par nature et par entité également. Là donc, vous pouvez utiliser des données sur GIT, juste mettre en place les ratios financiers qu'il faut, voir les réalisations par rapport à les prévisions, les écarts qui existent, expliquer ces écarts, et puis voir le degré de réalisation des programmes, c'est-à-dire. Est-ce que les crédits reportés sont importants ou bien on arrive à liquider les dépenses euh, dans l'année, dans l'exercice euh, en question. Faciliter l'accès au marché public pour les nouveaux entrants en optimisant la nature, la consistance et le nombre des références exigées. Euh, là, donc, parmi les, les, les, les indicateurs pertinents qu'on peut retenir au niveau de la performance, ça serait le taux de renouvellement des, des fournisseurs ou bien euh, si je prends par exemple juste les bons de commande ou bien les euh, des marchés euh, concernant des prestations courantes, normalement, on devrait avoir un renouvellement de ces fournisseurs, pas uniquement c'est les mêmes entreprises qui décrochent les marchés. On veut, euh, non, normalement, s'il y a euh, une transparence, une ouverture sur le marché fournisseur, on peut chaque fois avoir des entreprises différentes pour, que, euh, pour encourager également le tissu économique local et euh, faire participer les PME ou bien même les TPE euh, et leur donner la possibilité d'accéder à des commandes publiques. Là, ces exigences, euh, des fois, donc, on met en place des, des, des, des critères ou bien des exigences qui sont disproportionnées par rapport à l'importance de la prestation. Euh, des fois, sans lien direct avec l'objet de la prestation, donc, il faut éviter au niveau du règlement de la consultation d'avoir ce type de, de problème. Donc, on devrait normalement avoir des critères objectifs, non discriminatoires et euh, proportionnels à l'importance euh, du marché. Donc, il faut bien, peut-être à travers l'analyse des, des règlements de la consultation, voir est-ce que, surtout pour des prestations courantes de petits montants, donc possibilité de... Euh, faire entrer des, des nouveaux euh, concurrents, ou bien si on a une base de données détenue au niveau des, des services gestionnaires, donc l'actualisation de cette base de données euh, systématique. Donc il ne faut pas attendre les offres de services euh, des différents fournisseurs, mais euh, avoir euh, donc une réactivité et intégrer donc rechercher au niveau du marché. Euh, marchés fournisseurs euh, quels sont donc les nouveaux euh, concurrents qui peuvent répondre avec efficacité à la commande publique de... donc là c'est une démarche qui est euh, proactive pour alimenter la base de données fournisseurs au niveau euh, des niveaux de, au niveau des, des services gestionnaires des marchés publics à la fois au niveau central et au niveau des concentrés un autre, euh, une autre action concernant le renforcement du dispositif de recours à, à des réclamations. Et des réclamations. Euh, là, l'action prévoit la tenue systématique d'un registre de traitement des réclamations émises par les concurrents au marché public conformément aux dispositions réglementaires. Là, on sait très bien que l'article 169 du décret, donc il prévoit la tenue d'un registre, donc le maître d'ouvrage, il tient un registre de suivi de réclamations, dans lequel il devrait enregistrer le nom des requérants, la date de réception euh, des réclamations, euh, l'objet, euh, ainsi que la suite euh, qui lui a été réservée. Donc, c'est une obligation réglementaire. C'est comme le cas de l'article 147. Là, c'est l'application de l'article 169 du décret. Pour voir est-ce qu'effectivement, les le maîtres d'ouvrage euh, tient systématiquement un registre de traitement de, de réclamation et qui contient les mentions obligatoires prévues par l'article le, précis. Les autres actions, ça concerne la professionnalisation de, de la formulation des besoins. Donc, On sait très bien que pour les acheteurs publics, le principal problème, c'est l'expression des besoins, euh, surtout si on n'est pas spécialiste de la matière. Là, l'étude a préconisé quelques actions dans ce sens, notamment la responsabilisation accrue des services techniques compétents pour la diffusion des spécifications techniques. L'implication des ressources et des experts externes, donc euh, s'ouvrir sur euh, le secteur privé pour élaborer les spécifications techniques complexes, nouvelles, là où il n'y a pas de compétences euh, au niveau de, de l'entité gestionnaire, gestionnaire des marchés. Donc impliquer les, les experts externes dans la définition des besoins. Euh, une autre action concernant le mécanisme de contrôle interne, c'est l'implémentation systématique du principe de séparation des tâches, c'est-à-dire éviter le cumul de fonctions incompatibles. Donc, on, on devrait normalement, celui qui lance le marché, qui prépare le dossier d'appel d'offres, ce n'est pas euh, celui qui va euh, participer à la passation et puis à la liquidation et au contrôle. Donc, on devrait normalement avoir des fonctions distinctes pour éviter de cumuler des, factions, des, des, des fonctions incompatibles afin d'optimiser les circuits de validation et réduire la probabilité de collision. C'est euh, la mise en place des, des contrôles, donc l'autocontrôle, euh, un contrôle mutuel et un contrôle de supervision, donc les différents niveaux de contrôle euh, prévus par le dispositif de contrôle interne. Euh, assurer un contrôle euh, concernant le recours aux bandes de commande, euh, là donc il faut éviter le, le fractionnement, et également, veiller à la mise en concurrence réelle et le recours justifié aux bons de commande. Euh, donc, si c'est de, des prestations qui sont un marché, donc normalement, on devrait euh, passer un marché et respecter la réglementation en matière de passation des bons de commande. Mettre en place un dispositif de sanctions. Là, il faut appliquer systématiquement les sanctions en cas de manquement aux clauses contractuelles des marchés. S'il y a une entreprise défaillante, donc il ne faut pas hésiter à mettre en place les mesures coercitives jusqu'à on peut aller jusqu'à la résiliation de marché s'il s'agit d'une entreprise défaillante et prévoir les les sanctions euh, prévues par la réglementation euh, là donc c'est toujours en cas de défaillance de l'attributaire du marché donc il ne faut pas hésiter à appliquer les sanctions prévues par la réglementation donc identification des processus clés donc c'est le schéma de mise en œuvre donc, on a trois macro-processus. Donc, on a la maîtrise des risques, la mise à jour de la cartographie, l'élaboration des reports de risque. Donc, pour nous, dans une première étape, on va s'intéresser uniquement au premier processus, c'est la maîtrise des risques, c'est la mise en œuvre des plans d'action de maîtrise des risques. Donc, c'est clair. Pour les autres, ça serait dans une seconde étape. Mais au niveau de l'IGAT, on a préféré donc, de préparer les outils nécessaires, euh, donc de se faire ce travail, ça a été d'ailleurs proposé au niveau euh, proposé imprévu pour la mise en place de ces plans d'action et pour la mise en place d'un dispositif de gestion des risques. Euh, Peut-être ça serait une expérience pilote pour penser euh, prochainement à, euh, à faire ce travail pour les autres processus métiers. Donc on peut utiliser le même dispositif et intégrer d'autres processus métiers. Donc, diapo suivante, c'est qu'on a essayé d'élaborer des fiches de processus avec l'objet, les acteurs concernés, les outputs, c'est-à-dire les, les, les sorties, les éléments de sortie du processus et une description de ce processus sous forme des procédures. L'étape suivante, c'était l'identification des procédures de mise en œuvre. Là, c'est un travail qui a été fait personnellement pour essayer de décomposer la commande ou bien la demande et puis pour faciliter la mise en place d'un dispositif de gestion des risques prochainement, si on veut intégrer d'autres processus métiers. Euh, le premier processus maîtrise des risques, il y a deux procédures, gestion des risques et suivi des plans d'action. Euh, pour le deuxième processus, la mise à jour de la cartographie, là c'est ambitieux, mais ce serait une deuxième étape de participer à la mise à jour de cette cartographie, planifier les réunions et l'animation des ateliers de mise à jour de, de la cartographie et produire le, le rapport de synthèse sur les risques. Processus 3, c'est l'élaboration des reportiers risques. Des risques pardon. Il y a donc la réalisation des reportiers risques des acheteurs et l'élaboration des reportiers consolidés qui seront destinés aux managers Une fois donc, euh, on a réalisé cette décomposition ou bien ce découpage modulaire, on a pré préparé des fiches procédures, euh, là où il y a le résumé de la procédure, les règles de gestion, les logigrammes et le mode opératoire. Là, c'est les, les outils qu'on prévoit mettre en place euh, prochainement. Euh, je vous présente juste les fiches de processus. Euh, là, donc, on a l'effet déclencheur, l'étape clé, l'output, l'acteur et le descriptif. Euh, donc, euh, à la date de la réunion de mise à jour, donc, il y a suivi des plans d'action. Donc, on a dit qu'il y aura des réunions trimestrielles avec les correspondants risques. Et chaque fois, il y a un besoin. Donc, on peut programmer des réunions euh, à fréquence mensuelle. Donc, selon la demande des correspondants, s'il y a bien sûr des, des problèmes communs euh, soulevés par la, la plupart des correspondants, donc on peut prévoir une réunion pour résoudre ces problèmes. Quels sont les acteurs concernés Là, le l'output, c'est le plan d'action de traitement des risques ou bien de maîtrise des risques. Là, les appellations, des fois, ils diffèrent, mais il s'agit de la même chose. Traitement, atténuation, réduction, maîtrise. Donc, le but, c'est toujours de contrecarrer les risques identifiés. Les acteurs, c'est les référents risques, les correspondants risques et les pilotes de processus. C'est les gestionnaires des marchés publics, c'est les propriétaires de risques dans le langage du management risque. Euh, suivre les plans d'action de maîtrise et les entités en charge. Là, c'est du descriptif. Enregistrer l'avancement des plans d'action et fournir les informations détaillées pour éclairer les arbitrages en cas de, de blocage sur la mise en place des plans d'action, d'atténuation ou bien de traitement des risques. Par la suite, donc, au dernier trimestre de chaque année, euh, donc, normalement, on devrait, avant la fin, avant de programmer la réunion, avoir euh, ce dispositif. Donc, euh, les acteurs, c'est toujours les, les mêmes acteurs, le référent, les correspondants et les pilotes des processus. Le descriptif prévoit la préparation d'un planning d'intervention concertation avec les différents correspondants et transmettre le planning aux acheteurs publics et correspondants risques. L'étape suivante, à la date de la réunion de mise à jour, c'est l'animation de l'atelier. Là, ça va concerner la mise en place des cartographies des risques. Là, ça serait la prochaine étape, Inch'Allah. Donc, pour ne pas vous surcharger d'informations, euh, il faut se concentrer dans cette première étape sur le plan d'action, mais c'est juste pour vous présenter l'ensemble des processus concernés par l'étude, euh, ou bien par la, la mise en œuvre, donc par le schéma organisationnel de mise en œuvre de dispositifs au niveau du ministère de l'Intérieur. Passer en revue l'inventaire des risques, procéder à la cotation, passer en revue la cotation de l'ensemble, euh, évaluer la performance du plan de, trai de traitement des risques en prenant en considération l'état d'avancement et les facteurs de blocage et partager sur les plans euh, pour les nouveaux risques jugés inacceptables. Toujours concernant ce processus mise à jour de la cartographie, donc finaliser la mise à jour, faire les requêtes nécessaires pour identifier la liste des risques inacceptables, s'assurer de la cohérence des résultats, formuler des recommandations euh, pour atténuer les risques inacceptables relevés élaboré, envoyé après la réunion de mise à jour, la note de synthèse euh, concernant les travaux de mise à jour aux correspondants risque. Là, ce serait fait par le référent risque. Euh, il sera destiné aux acheteurs publics. Euh, la restitution des, des résultats des travaux. Le référent risque présentera les résultats de mise à jour, notamment la liste des risques majeurs, les nouveaux risques qui ont été identifiés. Chaque acheteur public va désigner un responsable pour la mise en place des actions. Là, c'est la mise en œuvre des actions. Donc une fois que vous allez recevoir ce plan d'action, euh, normalement chaque acheteur public devrait voir euh, quelles sont les entités concernées par chaque action et répartir le travail selon le champ de compétence de chaque euh, service ou bien chaque entité. Selon l'échéance, bien sûr, Donc on a une échéance à respecter, donc on devrait normalement avoir les plans d'action euh, dans l'échéance retenue. Suite à l'action, à la réunion de mise à jour, le référent risque finalise cette restitution pour euh, production des rapports de synthèse sur les risques et également soumettre au, au inspecteur général ce travail et également au manager des risques au niveau de la TGR. Le, le troisième processus, c'est le reporting des risques. Là également, euh, c'est le reporting d'avancement du plan d'action de, de traitement des risques. Les reports seront élaborés au niveau des entités avec l'appui des correspondants risques. Les entités correspondantes vont transmettre le travail référent de risque là, donc au plus tard, donc selon l'échéance retenue, par exemple pour le, cette année, donc ça serait fin mars, euh, qui reflète l'état d'avancement des actions, revoir le contenu de tous les éléments et demander des informations complémentaires éventuellement aux propriétaires de risques faire le suivi de la remontée des incidents, faire le suivi, consolider les plans d'action et transmettre ces plans aux référents risques pour pouvoir faire le reporting nécessaire. Il y a des, des indicateurs, des éléments intéressants à renseigner, notamment le nombre de risques identifiés par processus, le rappel des processus ou bien des risques majeurs par processus, le taux d'avancement euh, par rapport à ce qui est prévu, les points de blocage et d'attention. Éventuels. Envisager un comparatif, euh, voir l'évolution. Donc, est-ce qu'il y a une amélioration pour respecter ou bien pour appliquer l'ensemble des actions prévues dans ce plan Le rapport de synthèse, donc, notamment, il y a une échéance pour produire un rapport de synthèse global sur les risques. Donc, euh, on arrive à la diapo 35. Donc, quelles sont les étapes qui ont été réalisées et les étapes prochaines Là, donc, il y a un premier travail qui a été fait, donc élaboration d'une note, monsieur le ministre, au sujet du schéma d'organisation et la mise en œuvre du dispositif de gestion des risques, identification des acheteurs publics au niveau, au sein du ministère, au niveau central et au niveau des concentrés, envoi des lettres aux directeurs concernés, directeurs métiers ou élus de région pour désignation des correspondants risques après la validation de M. le ministre, bien sûr, désignation des correspondants risques par les acheteurs au sein du ministère. Euh, là, c'est les étapes franchies, réalisées. Organisation de journée d'information et de formation au profit des correspondants. Là, donc, euh, on arrive donc à, à réaliser donc, toutes ces actions. Identifier les processus clés, les procédures de mise en œuvre. Là donc ça commence le travail de la mise en place des, et de suivi des plans d'action et enregistrer le cas échéant les facteurs de blocage. Euh, là donc on devrait dès la fin de cette séance donc commencer déjà à analyser le contenu de ce plan d'action, voir euh, comment on peut mettre en place ce dispositif dans le plus bref délai. Production du reporting, bien des reportings relatifs à la mise en œuvre des plans d'action de maîtrise. Avec l'appui du référent en risque, là, l'échéance retenue, ça serait début mars 2022. Donc normalement, au début mars, on devrait avoir déjà l'avancement en termes. Euh, Peut-être les dispositions réglementaires ne posent pas de problème. Si des actions sont planifiées, donc on va dire qu'on a mis en place le dispositif et on attend donc de la réalisation de, de ces plans, la consolidation des reportings pour pouvoir envoyer le, le canevas de suivi au manager risque. Donc une consolidation de, des informations concernant tous les acheteurs publics qui relèvent du ministère.